C'est qui la meilleure C'est qui la meilleure Mais c'est qui la meilleure Mais oui, allez... Il a euh... cassé le groupe de l'Empereur. Il <rire> bien cassé le groupe de l'Empereur. Ne regardez pas comme ça, hein Vous aurez fait la même chose à ma, à ma place. Alors, hein Salut les seigneurs de guerre, bienvenue sur Creative War Games. Avant le lancement de cette partie, je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, Plays. Vous trouverez sur leur site les meilleurs prix du net pour l'achat de vos figurines. De plus, pendant tout le mois de mai, si vous faites un achat sur le site, vous participerez automatiquement à un tirage au sort vous permettant de gagner une boîte léviathan, la V10 de Warhammer 40p. Bonne vidéo à tous. Salut seigneur de guerre Ici c'est Balek et je suis là pour dépraver Morgoth avec mes Edonites of Slanesh. Alors ma liste d'aujourd'hui qui sera en 2000 points sera composée euh, d'un Keeper of Secrets qui sera équipé d'un Aegis qui est donc un magnifique bouclier car je suis un buff parfait, une ward à 5 plus maintenant au lieu d'une 6. Il aura le sort euh, Progenity of Slanesh qui Prodigy of Damnation, excusez-moi, qui lui permettra euh, d'annuler les contre tirs et les redéployer dans les 9 pouces d'une unité qui aura reçu ce sort. Il sera également le porteur de l'artefact Griddle of the Ring qui va lui permettre de faire des à assis mais aussi de gagner le vol. A côté de lui, vous retrouverez le Lord of Ubris, qui sera le général de ma faction des God Seekers avec le trait de commandement Speed Chaser. Il aura également l'aspect de champion de Gure, qui lui permettra de revenir à la vie sur du 3+, car mon adversaire joue corne et j'ai peur qu'il soit beaucoup trop létal. Pour continuer dans les choses magnifiques, on va l'accompagner de Sigvald, le grand, le beau, l'unique, sorti de son miroir juste pour frapper Tata Valkia. Et je compte bien lui arracher sa tête. <rire> à côté de tout ça, on va mener quand même une petite bande de Godseekers avec une bande de 10 démonettes, une bande de 10 Simbarish Twin Souls, 11 archers euh, blizzbarbe, 3 Fiends, qui est mon unité chouchou et marteau qui va se déplacer plutôt vite, et euh, pour terminer, ma deuxième unité chouchou, parce que jamais l'une sans l'autre, les Slangor Fiendblood, qui ont reçu un énorme buff dans ce Bt, et que j'espère bien voir massacrer des cornues. Avec tout ça, un petit allié, du moins un allié, de coalition, le Chaos Warshrine qui va être là pour lancer sa magnifique prière pour faire des charges à 3D6, et une petite surprise qui va être le Pendule du Destin, que je vous laisserai découvrir lors de la partie pour voir à quoi il sert. Mon armée sera composée de deux bataillons, un bataillon Warlord pour avoir un artefact supplémentaire, et un bataillon de euh, vétéran pour taper sur plusieurs rangs. Euh, étant donné que les unités d'infanterie ont été nerfées au niveau des portées, avant on était sur de la portée 2, maintenant de la portée 1, on va profiter que ce bataillon existe. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Morgoth, et aujourd'hui, avec mon armée de cornes, je vais tenter de résister le plus longtemps possible au point de dévravation de Balek, et surtout de massacrer Sladege comme il faut Pour cette partie, je jouerai la sous-faction des Suppos des Crânes qui me permet, sur un jet de charge non modifié de plus pour une unité amie, des sangs liés, des Suppos des Crânes, d'avoir l'effet en premier qui s'appliquera jusqu'à la fin de mon tour. Pour mener cette armée, mon général sera un prêtre du massacre, armé d'une hache baignée de sang et qui aura comme trait de commandement au Prêtre de Corne, qui me permettra de lancer deux prières au lieu d'une seule par face des héros. Ainsi, en plus de sa prière de base, il connaîtra l'instinct de tueur et les flammes impies. Mais il ne sera pas le seul prêtre de cette armée. Il sera accompagné aussi d'une ritualiste saigne royaume qui connaîtra les prières, Poderain et Liens Sanglants. Afin que cette bataille se passe sous les meilleurs auspices, Korn a dépêché sa favorite, Valkia la Sanglante, ainsi qu'un buveur de sang de la fureur effrénée qui lui sera équipé de Argath, la reine des lames. Cette lame annulera tous les jets de protection à trois pas autour de lui. Personne n'échappe à la fureur de Korn. En ce qui concerne les lignes de cette armée, elle sera composée de 10 guerriers de sang, armés de points sanglants, de 10 collecteurs de crânes, ainsi qu'une unité de 10 sanguinaires. Il y aura également 6 écarisseurs, ainsi qu'un canon à crânes. Et oui, il y aura quand même une vraie phase de tir chez Khorne. J'aurai également en ma possession un hôtel des crânes, ainsi que les crânes sorcevors. Cette armée sera composée de deux bataillons, l'un des seigneurs de guerre, avec une prière supplémentaire, ainsi que l'état-major de Galet. Ma grande stratégie sera qu'on m'apporte un crâne de valeur et mon triomphe sera inspiré. Le tout pour un total de 1980 points. Le sang doit toujours couler et il coulera à flot pour toujours et à jamais. Donc on vient de finir le déploiement, simplement on a chacun 9 pauses. J'ai gagné, donc j'ai décidé où je me mettais. <rire> donc mon déploiement est terminé, voici comment ça s'est passé. Vu qu'il y a Tata Valkia qui se trouve actuellement dans les cieux, si je dis pas de bêtises, non, où elle se cache, on a peur d'elle, on a préparé simplement une bulle défensive. Donc on va retrouver ici les Fiends qui vont permettre de faire un léger cordon et grâce à leur vitesse pouvoir potentiellement contourner l'adversaire. Le Shrine en soutien, pas très loin de notre ami Sigvald pour pouvoir le booster. Notre général, le l'ordre Fubris qui va se balader avec sa garde personnelle qui vont être les Simbaresh. Les archers qui vont rester derrière pour couvrir simplement mes arrières au cas où Tata viendrait. Les démonettes suivies euh, du keeper qui va se tenir un peu moins de 6 pouces pour pouvoir potentiellement piline au cas où mon adversaire voudrait venir dans mes rangs. Et à côté, les euh, Slangor prêts à répondre au cas où... Mon ami de corne souhaiterait raser mes pauvres petites démonettes. Très bien. Donc, maintenant qu'on a vu le déploiement de Balek, mon déploiement a été euh, somme toute classique, vu qu'avec le, le scénario des êtres du dessous, entre guillemets, on est obligé de garder vraiment l'objectif euh, qui est vraiment dans notre camp pendant plusieurs tours. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, ce sont les Skull Reapers, ici présents, qui gardent l'objectif, avec en petit personnage la ritualiste qui est là, exprès, pour peut-être désacraliser l'objectif, donc vous donnez des bonus. Et derrière, les flancs ont été protégés par l'unité de Blood Warrior et par l'unité de Sanguinaire, avec le canon à crâne, ici présent, qui est là pour repousser, sans doute, sûrement, justement, les finds de Balek. On a, comme l'a dit justement mon adversaire, Tata Valkia, qui se balade dans les airs, petite pensée à elle, et pour affronter Tonton Sissi plus tard, nous avons donc le buveur de sang en arrière ligne. Vu que justement l'armée de Slanesh est très mobile, on va éviter de mauvaises surprises à ce niveau-là. Et c'est donc pour cela que pour contrer la, la vitesse de Slanesh, j'ai aussi bien mon buveur de sang que le pack d'écarisseurs ici présent. Voilà, comme ça, vu que mon adversaire a plutôt fait une ligne assez jolie, on peut montrer que Korn, on a de la classe, nous aussi on peut faire quelque chose qui ressemble à quelque chose pendant le déploiement. Après, pendant la partie, je ne réponds plus de rien. Aujourd'hui, le plan de bataille sera celui des êtres du dessous, où le principe est très simple et bien frustrant pour nous. C'est-à-dire que, avant de récupérer l'objectif le central, il faut d'abord contester l'objectif le de notre camp, sachant que pour cela, on ne peut le faire qu'à partir du deuxième round de bataille. Car oui, pour ce scénario-là, même le premier round de bataille, on ne pourra pas contrôler notre objectif. Et encore, je rappelle que, avant d'aller choper le central, il faut prendre le nôtre. Et avant de choper celui de l'adversaire, il faut prendre celui du centre. Donc ça veut dire que là, on va s'amuser Donc du coup, vu que l'ami Chaotique a décidé d'être méchant envers mon bon vieux et mes amis Slaneshi, je vais décider de gentiment lui laisser le tour pour qu'il vienne me faire des câlins entre bons frère et sœur chaotique que nous sommes. Frère et sœur tout de suite, là, dès le début, là Dès le début. Je suis un représentant des Godseekers en Slanesh, je vais donc avoir un jet à faire pour savoir combien de mes unités vont avoir le droit de faire un mouvement de D6 pouces. Ça sera D3 unités une unité, je vais devoir la nommer, ce sera les fiennes, qui vont bouger de 6. Donc suite à mon mouvement de 6 pouces que j'ai généré pour mes fiennes, je les ai simplement à peine reculés pour forcer mon cher ami Morgotte à plutôt venir chercher Sigval s'il le souhaite, plutôt que ces pauvres petits animaux. Alors, vu que j'ai le premier tour, ça va être très simple, on va attendre patiemment que ça lâche démontre sa, peau, sa vitesse exécrable, excessive, dirons-nous. Et c'est pour ça que justement, vu qu'on ne peut pas encore contrôler les objectifs, etc., je vais prendre la tactique de bataille qui s'appelle euh, mener par l'exemple, si je ne m'abuse. Non, mener l'assaut. Où il faut que j'ai euh, deux objectifs avec des champions de galets, etc. Comment vous dire que pour celui-là, le temps de le voir venir, ça ne m'intéresse pas. Et vu que la plupart des tactiques de bataille de Korn sont basées autour de la destruction, qui n'aura pas lieu tout de suite. Autant justement que je me les réserve pour plus tard, lorsque j'aurai beaucoup plus de potentiel. Euh, donc en, après, en termes de, euh, action héroïque. Et donc l'action héroïque sera celle où justement je vais essayer de, régagner, de gagner pardon, -moi, un point de commandement qui sera raté. Donc je n'aurai que deux points de commandement pour ce tour-ci. Sentant une légère menace arriver dans les cheveux de Sigvald, je vais décider de tout de même générer simplement un point de commandement au cas où mon adversaire souhaiterait venir faire des cachotteries. C'est généré Maintenant que l'action héroïque a été faite, etc., nous allons pouvoir passer à l'un des points forts des Blades of Corn, justement, c'est-à-dire les prières. Sachant que j'ai deux prêtres, donc la ritualiste et le sotoprist. Et le sotoprist étant le général, donc elle a le trait de commandement de pouvoir lancer deux prières au lieu d'une seule, par tour, il va pouvoir lancer, en tout cas réciter, la vocation des petits crânes, sachant qu'avec l'hôtel, je double la portée, justement, de la vocation, de la convocation, je dirais même. Alors, ça rate, heureusement que je peux relancer grâce à l'hôtel. Voyons voir, ça passe, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Balak avait un énorme sourire, ça y est, les hostilités commencent alors, voyons voir. Donc, je pourrais invoquer mes petits crânes ici présents. Bonjour. Hop. Sachant que je vais en profiter surtout pour faire une sorte d'écran, pour éviter de me prendre des charges en double tour. Hop. Ça, c'est encore mieux. Paf, paf, voilà. Ensuite... Mon euh, prêtre du massacre connaît justement le sort pour faire avancer une unité amie, gratuitement. Il peut aussi générer des blessures mortelles. Et l'autre, si je ne m'abuse, il peut justement là aussi choisir une unité pour qu'elle ait encore moins un à l'arène de ses armes de corps à corps. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, actuellement, je n'ai pas envie de faire avancer une unité alors que le reste peut avancer très vite. Par contre, ça va être la Ritualiste, ici présent, qui pourrait faire soit avancer une unité ennemie de Vipa vers moi, ou, à l'inverse, justement, de donner plus 1 à la sauvegarde d'armure. C'est ce que je vais faire. Et vu que la menace peut être potentiellement avec les Finds ou justement avec un gardien secret, etc., pour l'instant, ça va être plutôt être les écarisseurs. Non, les... Euh, Excusez-moi. Ça va d'abord être les Skull Reapers, ici présents d'avoir en effet une petite protection supplémentaire, donc la regarde passe de 4+, à 3+. Et ce sera tout pour ma phase des héros. On va se retrouver juste après la phase de, déplo... de mouvement, excusez-moi. Nous voici donc à la fin de la phase de mouvement, où justement les crânes se sont approchés un peu plus de la zone de déploiement justement des Slaneshi. Ensuite, le reste a essayé de reformer... Un Petit château fort corneux, vous verrez, c'est très piquant. Hein. Ça marche très bien avec vos frites en plus. Ensuite, le plus important entre guillemets, c'est que la ritualiste ici présente a pu désacraliser l'objectif ici. Comme ça, toutes mes unités mortelles de corne auront plus un à la touche à 8 pas autour du, euh, du, euh, de l'objectif. Ensuite, mon buveur de sang et les écarisseurs vont préparer l'arrivée des Sanéchis, mais pas trop tôt. Hein. Je vous ai parlé des frites tout à l'heure, c'est un peu la cuisson, etc. C'est un, un peu de la cuisine aussi, Corne. Il faut doser le bon moment pour bien aplatir, pour bien les saigner. Parce qu'on aime bien la viande saignante. Donc, entre-temps, Valkia n'arrivera pas tout de suite. Vous n'en faites pas, elle arrivera au moment venu. Et sinon, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un mouvement pour se recentrer et réviser un peu ces classiques du massacre. Ce sera donc la fin de ma phase de mouvement. Et maintenant, on va passer à la phase de tir. Phase de tir. Ah non, je vous jure, un corne, il y a de la phase de tir. Le buveur de sang fouette. Le canon à crâne, il tire. Mais il n'y a pas de portée. Donc voilà, c'était une magnifique phase de tir. Je suis fier de moi. Ensuite, phase de corps à corps, phase de charge. Ah non, non ne me regardez pas comme ça. Je vous vois déjà là. Premier tour, il n'y a pas de charge de corne. Eh ben, on fait ce qu'on peut. Hein, je suis désolé, mais vous en faites pas. Je vais me rattraper comme il le faut dans les prochains tours premiers. Et c'est ainsi qu'à la fin de ce premier tour de corne, vachement bien mené, hein, je trouve, hein, euh, le score est de... Ah non, c'est ça, il est de 0 Là, pour actuellement, il est 2-0. Vu que je suis sympathique avec mon cher collègue chaoteux... Il y a rien dire, cher collègue, là oh, Je vais, moi aussi, euh, mener l'assaut. Parce que dans, sur ce scénario, on va... Euh, mener l'assaut, <rire> sur la guillemets. On notera que le Stanesh est original à ce niveau-là, bravo <rire> Du coup, comme action héroïque, je vais voir pour générer un CP, encore une fois, avec Sigvald. Ce sera un nom. Et à mon tour, je vais tenter d'en avoir un sous vos yeux ébahis. C'est réussi. C'est beau d'avoir des points de commandement et pas savoir quoi en faire. C'est beau. Pour ma part, mon Clipper a deux sorts. Du coup, il va simplement pour l'instant tenter de lancer le bouclier mystique. 5, c'est suffisant. Donc du coup il va lui-même se protéger et il va tenter d'invoquer le pendule du destin. 8 c'est nettement suffisant. A la suite de ma phase des héros j'ai invoqué le pendule du destin qui va simplement faire son mouvement prédateur en se déplaçant. Il va passer au-dessus de mes bistes et sur un 2 plus leur infliger des 3 mortels. 2 plus c'est un 1. Il ne les touchera pas. Il les a sauvés pour aujourd'hui. Toute une stratégie pour ça. <rire> et du coup, c'est parti pour ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Le fast était avec moi. J'ai eu une seule advance avec un jet 3. Le reste a fait des 5 et des 6. Donc du coup, comme on peut voir, mon armée est plutôt bien avancée. Là où mon adversaire a décidé d'être frileux pour un corneux. J'ai décidé de m'approcher un peu plus en prévision d'un potentiel double tour pour pouvoir l'agresser vraiment correctement. Voilà. Début de phase de tir, euh, j'ai quelque chose à faire que mon ami Cornu n'avait pas à faire. J'ai ma première ligne d'archer qui va pouvoir tirer dans deux de ses unités et donc je vais déclencher une attaque en règle. Et en riposte, je vais déclencher une défense en règle sur mes boudoirs on va commencer par les deux archers qui sont dans les Blood Warriors. Ça sera sur du 2+, puis sur du 3+, 2 sauvegardes à moins 1. Deux sauvegardes moins 1, donc deux sauvegardes à 3. Une ratée. Mécanique de Slanesh, mon adversaire a raté un de ses jets de sauvegarde, du coup je vais gentiment lui proposer un 6 pour encaisser le coup. Tu peux toujours courir. Très bien. Dans ce cas, ton unité va prendre des trois mortels. Ça sera une mortelle. Tout ça pour ça. <rire> exact. Deuxième partie de l'unité, cette fois dans l'autre unité qui avait été buffée par son prêtre juste avant. C'est comme tout à l'heure, c'est sur du 2+. C'est sur du 3+. 2 save à moins 1. 2 save à moins 1. Donc ils vont passer à 4. Je vais comme tout à l'heure t'offrir un 6. Et comme tout à l'heure, tu peux toujours aller te gratter ça fera une mortelle supplémentaire. Très bien. Fin de ma phase de tir, donc du coup simplement mes archers au premier rang ont tiré dans les deux diverses unités, et ont retiré à chaque fois deux points de vie, un de la blessure de la flèche et une mortelle liée au dé de dépravation. J'ai gagné le jeu d'initiative, c'est pas que je t'en veux, mais je vais prendre le double tour, et du coup, étant donné que je suis un Godseeker comme tout à l'heure, je vais avoir des trois de mes unités qui vont pouvoir faire des 6 pouces des trois unités, une seule comme tout à l'heure, je vais devoir la nommer et ça sera euh, les Fiennes qui vont pouvoir faire 5 pouces. Donc du coup début de ma phase de héros, euh, comme stratégie ce sourcil je vais déclarer The Great Fist qui va euh, consister à générer 12 points de dépravation avec mes Euphoric Killer. Ce sera l'unité que je nommerai comme étant génératrice de dépravation. Comme action héroïque je vais tenter de prendre un cp sur Sigvald. c'est réussi et de mon côté je vais faire de même je vais tenter de gagner un point de commandement avec mon général réussi mon keeper of secret va tenter de lancer le bouclier mystique sur lui-même 8 magnifique alors les crânes une particularité très simple c'est que sur un jet non modifié d'un lancement de sort de 8 ni plus ni moins le sorcier oublie le sort ça lui apprendra il se prend des ciblissures mortelles pour lui et tous les sorciers autour de lui bon comme il est tout seul ça lui apprendra et après surtout les crânes vont disparaître et donc ici présent le gardien des secrets va avoir quatre blessures mortelles à sauvegarder je suis équipé d'un bouclier j'ai donc une ward à 5 eh ben je vais les prendre les 4. Ça prendra sa neige ça. Maintenant que les crânes ont disparu, je vais tout de même tenter de faire mon deuxième sort. C'est parti, il passe sur du 5. Eh ben c'est raté, c'était le sort qui permettait d'annuler tout mouvement de repli. Je vous l'avais dit Cocorne, il allait se faire plaisir après. Mon prêtre va tenter de donner une charge à 3d6 à Sigval, éligible à 18 sur un 3+. C'est réussi nous allons voir du coup s'il blesse l'unité de Slangor sur un de plus. Oui, il les blesse de... Une seule mortelle. Il gagne donc le droit de se déplacer de D6+, vu qu'ils ont subi des dégâts à cette phase. 2-3. Et on est parti du coup pour le début de ma phase de mouvement. Début de ma phase de tir, après une phase de mouvement... Plutôt mouvementée si on peut l'appeler. J'ai pu m'avancer avec la majorité de mes unités et préparer plusieurs charges. Tu as redéployé... T'es sanguinaire, sanguinaire. j'ai donc avancé gentiment mon keeper pour qu'il aille leur apprendre ce qu'il sait faire sans magie. Phase de tir, euh, mon général, qui a utilisé son grand artefact du caméo, va donner une attaque en règle à mes archers qui vont disperser leurs tirs au travers de ces unités. Deux des archers tireront dans le char, deux dans les Blood Warriors, deux dans les Blood letter et les quatre restants dont le chef tireront dans le gros pack de vilains méchants en face de moi. Et du coup je donnerai une défense en règle sur mon pack. Les deux archers qui vont aller dans le char, c'est sur du 2, c'est sur du 3, 2 sauvegardes à moins 1, donc 2 sauvegardes à 5, plus. sachant que comme je suis un démon, oui je sais les débarravations, non, vas-y, je... fais-moi tes blessures mortelles. Deux mortels supplémentaires. Deux mortels supplémentaires, ce qui fait que j'aurai donc trois sauvegardes à 5 ou plus de protection pour un seul point de vie. Ensuite, deux autres archers dans les de Warriors. Deux ratés, blesses à 3, cassés. Deux blessures, un moins 1. Sur qui cela Sur les de Warriors. Sur les de Warriors qui passent à une sauvegarde de 4+. Sauvegardés. Magnifique. Ensuite, dans les Blue Letters, Réussite, laisse à 3, 2 sauvegardes à moins 1, donc 2 sauvegardes à 6, raté. Je te propose donc 2D. Refais-moi justement bah, tes 2D de, euh, de blessure mentale. Et ça fera 3, 4, 4 3. mortels. 3. Plus les 2 points de vie. Oui, tout à fait. Donc de nouveau, des sauvegardes à 5 ou à 6 de protection pour 1 mort et 2 morts. Les 4 archers restants dans le pack de grands méchants Avec le chef C'est sur du 2+, C'est sur du 3+, C'est un full à moins 1 Moi aussi je peux faire le full à moins 1 monsieur Je vous regarde Alors, j'ai 3 échecs Je vais donc te proposer gentiment Mes 3 dés restants hmm. La tentation La tentation de dire non D'accord donc nous avons 3 échecs, donc déjà 3 points de vie, plus 5 mortels. Très bien. Phase de charge, on va commencer par notre ami Sigvald, qui a une charge à 3d6, plus 3. On est parti. Et ça sera une charge à 9 et à 15, 6, 15, 18, 18, euh... 18 pouces. Euh... Je veux, je veux que tu relances. Je ne suis pas d'accord. <rire> du coup, il aura. En fait, le concept de Sigvald, c'est qu'il a autant d'attaques que euh, son jet 2 dés. Donc, en l'occurrence, c'est pour ça que les 3D sont intéressants. Du coup, là, il va posséder 15, 15 attaques. attaques. La charge des Fins. C'est une charge à 10. Et donc, à la réaction de la charge, justement, des Fins, je vais déclarer un tir de contre-charge avec le canon sur les Fins. Du coup, ça me fera 4 tirs, qui vont toucher non pas sur du 3+, mais sur du 4+, de réussite. Bah, pourquoi tu ne me proposes pas de dés C'est possible que j'ai déjà mangé tout mon carburant. Ah, C'est ballot, hein Ensuite, 3+, pour blesser. Réussi, save à moins 2. J'ai une save naturelle à 5. Voilà, c'était beau, c'était merveilleux. Dis-moi. Pour euh, des 3 dégâts. Allez. Pour 1, 2, 3, 4 points de vie. Eh bien, ça en tuera un seul. La charge des Simbaresh Twin Soul, c'est une charge à 5, je pense qu'il me faut à peine plus. On va la relancer, je pense. Tu serais à 6. Ouais, ça se relance, du coup, vu que je suis en Godseeker, je profite d'une relance naturelle autour de mes héros. Et ça sera une charge à 8. Début de la phase de combat, j'ai accès à un Strike First, du coup, avec Sigvald, étant donné que c'est son tour où il a chargé. Du coup, début de phase de corps à corps, j'ai chargé avec Sigvald, il a donc accès à un strike first. Morgoth vient de m'apprendre que chez Korn, ils sont lâches, et a priori ils mettent des malus à la touche. Maintenant, avec vite autour de leur buveur. Je vais donc utiliser via le caméo du Dark Prince de mon général, 1 plus 1 à la touche, sur Sigvald, pour contrecarrer ce malus. Du coup, Sigvald étant 2+, ça t'apprendra Fabien, et il va blesser à 3+. Alors, j'ai une sauvegarde native à 3, qui va passer du coup à 5. Merveilleux, magnifique. Pour 2 de dégâts, si je ne m'amuse. Pour des 3 de dégâts. Ah. Eh ben, c'est pas beaucoup. Ça fait 7. Ça va faire 7 points de vie. Très bien. Alors, autre attitude, justement, vu que tu affrontes des mortels de cordes. Et d'ailleurs, je note que je n'ai pas fait de 6 à la sauvegarde naturelle pour te renvoyer des blessures mortelles. Mmh. Il se passe qu'avec justement les sangliers, donc les mortels de corde, à chaque fois qu'une unité meurt avec des armes de mêlée, je vais lancer un dé Là, vu que ce sont des guerriers de, des, euh, des guerriers de sang, c'est plutôt deux dés. Et sur un 5 ⁇ à 3 pas, tu te prends une blessure mortelle. Je vais donc lancer 7 dés et sur un 5 ⁇ c'est une blessure mortelle. Ce qui te fait une 2 blessures mortelles. Donc, il est sur Sigvald. Sur Sigvald. Il a une ward à 4 il va en tant qu'il une et en prendre une je vais donc activer à la suite mes Simbaresh twin souls étant donné que j'étais strike first avec Sigvald, je peux donc m'activer avec mon autre unité le malus de morgoth existe toujours du coup pour les unités à 8 pouces du buveur donc je vais être affecté par cela du coup j'attaque avec mes Simbaresh. on est du coup sur un profil à moins 1 il touche à 3 de base et donc à 4. Pas si mal. Là. Et en réponse, je me mettrai plus 1 à la touche. Euh, à la plus un, à la sauvegarde. Oui. Et ensuite, ils vont baisser à 4. <coughs> ah. Et du coup, ça te fait 5 sauvegardes, 1 moins 1. 5 sauvegardes, moins 1. Alors, 1 raté et les 4 autres sont réussis. 2 dégâts. 2 dégâts. Ce qui fait que j'aurai un Skull Reaper en moins. Et du coup, je vais pouvoir de nouveau activer ma compétence des mortels de corde, donc sur un seul dé à 5+, c'est réussi, tu te prends une blessure mortelle sur ces 6 barèches. Ouais, étant donné qu'ils sont à 3 pouces d'une unité ennemie, ils ont une ward à 5. Non, ça fera un point de vie. Maintenant, à moi d'activer une unité, je vais donc activer le canon à crâne sur ces fins. Je vais d'abord faire attaquer les sanguinaires qui sont dessus, donc 4 attaques, qui vont passer à cause des malus des fins, non pas à 3+, 3+, mais à 4+, 4+, mais les 6 feront des blessures mortelles. Tu as donc une blessure mortelle, et tu as donc une blessure, une blessure mortelle. mortelle. Mais ce n'est pas tout, car le crâne lui-même fait une attaque, qui va passer sur du 5+, plus, raté. Et tu as donc une blessure mortelle sur tes fins. À mon tour, je vais activer mes fins qui vont simplement piliner sur son trône, pour lui expliquer la vie. Chaque fins a 3 attaques sur son profil, et donc 4 pour le chef. Et ça m'étonnerait si je n'arrive pas à me... Attends, hop. Non, moi je ne suis pas dedans. Si je suis dedans, t'es dedans. Je suis dedans. Et du coup, je touche sur du 4. Je blesse sur du 3, c'est une sauvegarde 1-1, dégâts D3. Alors, du coup, je passe à sauvegarde à 6. Raté. 2D3. Et bien, ça fera ouais. 5. Très bien. Il lui restera donc 2 points de 10. Ensuite, les deux attaques de Dar. Elles vont toucher sur du 4 les deux touches. Malgré le malus. Okay. Blessé sur du 3, oui, reine moins 2. Je crois que t'as plus rien, hein. Si, j'aurai ma première dîme de sang C'est vrai. Et du coup, tu as plus de 6 points de vie, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Du coup, ça va faire 2 des 6 de dégâts. Pour 2 points de vie qu'il lui reste. Eh bien, ça fera 10 dégâts, monsieur à tout Voilà, c'est pour prouver. Voilà, c'est qu'il est fait qu une Ah <rire> Très bien. Maintenant, ça va être au tour justement de mes Skull Reapers ici présents d'activer justement leurs attaques sur Hop. Ouais. Je vais leur donner l'ordre de tanker à plus 1. Hein. Défense en règle. T'avais déjà tombe. pas mis de la plus 1 à la touche J'ai donné plus 1 à la touche à Sigvald. C'est vrai. Non, mais c'était pour voir s'il suivait un peu. Mmh. Alors, voyons voir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18 et 1, 19 avec le champion. Donc, ce sera sur du 2 et les 6 font des blessures mortelles. Alors, voyons voir. 2, 6. Tu as donc 2-6 pour l'instant. Nous avons dit que tu n'avais pas de malus à la touche. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour l'instant, ça me fait euh, 9 touches, donc 2 blessures mortelles. Hop, je vais pouvoir lancer cette attaque-là. 2, 3, 4, euh, 5, 6. Donc, pour l'instant, ça te fait 6 blessures mortelles. Ensuite, 9 et 8, ça fait 17, ça fait pour l'instant 17 touches. Ça va être sur du 3+. Pardon, excusez-moi. Merci. Hop, hop, hop. Et donc, tu auras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sauvegarde à moins 1, s'il te plaît. On sauvegarde à moins 1, je me suis donné défense en règle. Je suis donc sur une sauvegarde à 4+. Pour un, 1, dégâtre. 2, 3, 4 points de vie plus les 6 mortels. Tout à fait. Ça fait 10 blessures subies que je vais tanker sur une ward à 5. Oh, joli. Et je vais donc prendre 5 points de vie. A mon tour de m'activer. Vous allez vous dire, mais il n'a plus rien au corps à corps. Ici, si, mon clipper engage à 6. Je vais donc tout faire pour me débrouiller pour ne pas être dans la petite bulle. Dans les 8 de ce monsieur. Et venir par ici. 4 attaques. Dépêche qui vont passer sur du 3. Tout touche. Blessé sur du 3, les 6 feront directement des mortels. Il y a un 6, donc ça fera 2 mortels directement. Et une sauvegarde à moins 1. Un. Une sauvegarde à moins 1, donc A6, raté. Et en tout, ça fera 4 points de vie. Très bien. Les deux coups de pince qui vont toucher sur du 3. blessé sur du 3. Double As, rien du tout. Fiasco euh, aux dégâts. Ça arrive <rire> a priori, il est motivé. <rire> Petit oubli, comme euh, mes simbares meurent et en plus j'avais fait exprès de les mettre à 12 de mon lord de fubris, ils ont le droit de se réactiver pour retaper. Donc du coup, ils sont 3 à être morts. Ça va faire 6 attaques comme tout à l'heure sur du 4. C'est un bon 4. Et blessé sur du 4. 3 save, 1-1. raté 2 PV. Très bien. <rire> à mon tour, justement, d'activer les sanguinaires sur son gardien de secret, sachant que les 6, encore une fois, vont faire des blessures mortelles. Elle plein oh, est pleine de 6. C'est quand même pas mal. Donc, tu as 3 blessures mortelles. Ensuite, c'est sur du 3. Nous allons donc blesser sur du 3. plus Tu auras donc une 2, 3, 4, 5 save à moins 1, s'il te plaît. À moins 1. J'ai une sauvegarde à 4 naturellement. Je vais donc avoir une sauvegarde à 5. J'en tank 2. J'en prends 3. Tu auras donc 6 protections à faire. Tout à fait. 6 protections à 5+. Plus. Magnifique Mais il tank de... <rire> <rire> Ensuite, activation des bouts Sur Sigvald, le magnifique. On est parti pour les attaques. Sachant que les Silmaresh en effet, me font faire le malus. Donc j'aurai 1, 2, 3... 4, 5. Euh, 5 attaques justement sur Sigvald. 1, 2, 3, 4, 5. Sur du 3 plus pour toucher. Tu auras donc 3 touches pour l'instant. 4 plus pour blesser. Une seule à moins 1, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Raté. Dégâts. 1. Ward à 4. Non, un point de vie supplémentaire. Tu veux dire encore un camouflet pour Sigvald On dirait. Et ensuite, une attaque pour justement. L'arme spéciale qui touche, qui blessure du 3+, qui rate, hélas. Fin de la phase de combat, phase de morale. De mon côté, je n'ai pas eu assez de pertes sur ma Simbaresh. Mes Fiennes ayant un commandement à 10, je ne suis pas gêné. Ensuite, du côté justement de mon armée, les sanguinaires ont eu 4 morts. J'ai une bravoure de 10, donc même si je fais un 6, je ne fuirai pas. Mais par contre, si je fais un 1, je peux ressusciter un sanguinaire en plus. Raté. Ensuite, mais justement, Skull Reaper, un, ai, tu m'en as tué combien déjà Tu m'en as tué 3 ou 4 Tu m'en as tué 4. J'ai une Bravoure de 8 grâce à la bannière. Donc, un dé à la mer. C'est bon, c'est réussi. Et ensuite, les Blue Warriors, eux par contre, vont faire leur petit test à 4. Tu m'en as tué euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'en as tué 4. J'ai une Bravoure de 7. Je perds un Blue Warrior. Fin de mon tour, euh, j'avais annoncé que je gagnerais 12 points de dépravation à la suite euh, de mon Euphoric Killer. Sigval n'a pas été assez puissant, je n'en ai fait que 7. Et donc du coup je rate ma tactique et je reste à 0. Début de mon tour 2, des lames de corne. Alors, je vais prendre la tactique de bataille qu'il veut que je dois tuer un sorcier. Oh bah tu donc <rire> Il y en a un là Ça Quelle tombe chance. bien dis donc Et ensuite, en action héroïque, est-ce que c'est encore l'heure de gloire du buveur de sang euh, Non, ce n'est pas encore l'heure de gloire du buveur de sang. Donc, je retrouvais déjà un point de commandement. Ça va être de nouveau mon général qui va tenter, du moment de gagner un point de commandement sur un 4+. C'est bon, c'est réussi. Pour ma part, mon keeper se sent grand, beau et fort. Ça sera son heure de gloire. Ensuite, pour le reste, justement, de ce tour, je vais faire en sorte avec ma Ritualiste ici présente, de redonner justement la peau des reins sur mes Skull Reapers, qui échoue, mais je peux relancer, qui réussit. Ensuite, donc je gagne de nouveau le plus 1 à la save sur eux. Ensuite, mon le Slotter Priest, mon général, va lancer deux prières. Tout d'abord, il va donner plus 1 à la Rende, justement, pour le buveur de sang, qui échoue qui réussit, donc mon buveur de sang maintenant une raid non pas de moins 2 mais de moins 3 et ensuite il va faire en sorte que l'unité justement du buveur de sang va pouvoir faire un mouvement gratuit qui échoue qui ne va pas sur la table et qui ne revient pas sur la table qui échoue hélas zut flûte et comme on dit bien dans le milieu et mute c'était donc justement ma phase des héros, on se retrouve juste après la phase de mouvement nous revoilà donc justement à la fin de la phase de mouvement de ce tour numéro 2. Alors, le buveur de sang s'est approché de sa cible, les acarisseurs ont fait à peu près la même chose, et surtout, le plus important, Valka est arrivé. Oh et oui Et donc, sa règle stipule qu'elle arrive à la fin de la phase de mouvement, à 9 pas, et que sur une unité à 10 pas, elle va lancer un dé, sur 1 il ne se passe rien, mais par contre, pour le reste du résultat, ce sera autant de blessures mortelles. Comment vous dire que Sigvald est la cible toute désignée Donc, ce qui fait que Sigvald va avoir 4 blessures mortelles. Il va avoir sa ward à 4, et 3 en 3 qu'une qu seule, vraiment. et prendre 3 points de vie. Il n'y en, en reste qu'un. Ainsi s'achève la phase de mouvement. Mais, nous avons une phase de tir, enfin, chez Cord, grâce au fouet du buveur de sang. Alors... Vu qu'il est encore à son plein potentiel, ça va être 4 tirs. 4 tirs qu'il va faire sur le gardien des secrets. Qui va prendre un défenseur en règle. Bien comme il faut. Alors. Tu as de la reine J'ai reine de moins 1. Ouais, bah c'est pour ça. Hum, tu as bien raison. Ensuite, c'est sur du 3, 3 pour blesser. Rien du tout. Et donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à la phase de charge où là. Ça va être très impactant de bien choisir justement les différentes unités au fur et à mesure. Donc tout d'abord, je vais faire charger mon buveur de sang. Sachant que, avant toute chose, il fasse donc choisir l'unité des carisseurs pour qu'il fasse une charge non pas à 2d6 mais à 3d6. C'est le thème de cette partie, hein. aujourd'hui les charges à 3d6, etc. Mais dans tous les cas, c'est le buveur de sang qui charge. Il va donc charger à 6. Et donc, décision fut prise de relancer la charge avec le buveur de sang pour qu'il fasse une magnifique charge. De 6, raté. Ah là là, quel dommage, à quelques pas près. Hmm. Et là, ça va changer toute ma stratégie. Mais ce n'est pas grave, car entre-temps, nous allons faire charger Valka. Qu'elle réussit magnifiquement bien. Alors ah là, par contre, elle a une cible toute, définie. toute désignée. Dommage qu'elle ne fait pas les touches d'impact. Et entre-temps, la charge des écarisseurs, là par contre, il y a moyen de se faire plaisir, avec les 3D6, ça fait 11-14. Une belle charge à 14 pas, pour pouvoir se faire plaisir avec. Alors, la particularité justement des unités de cavalerie de corne, c'est de faire justement des blessures mortelles à l'impact. Donc je vais lancer un dé pour chaque écarisseur, sur un 1, il ne se passera rien, de 2 à 4, ce sera une blessure mortelle, et sur un 5 ou sur un 6, ce sera 2 blessures mortelles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Tu auras donc 1, 2, 3, 4, 5 blessures mortelles, s'il te plaît. Merci Léa. Hop, donc, 5 wards à 5. 4 points de vie en moins. Fin de phase de charge, mon keeper va faire son action de monstrueuse et il va crier dans les Zachary. cavaliers de corne. Non Ça rate. Début de la phase de combat. Mon Keeper a l'effet de la Dark Tentation, et du coup, je vais proposer une Tentation sombre à tes Écarisseurs. Et qu'est-ce que ça fait Euh, tes Écarisseurs à tes Bloodletters, excuse-moi. Et qu'est-ce que ça fait Si tu acceptes le don de Slanesh, je gagne des 3 points de dépravation, si tu le refuses, tu prends des 3 mortels. Très bien, mais dans tous les cas, vu que Valkia a chargé, et j'ai pris la sous-faction justement des 6 pots des crânes, elle aura l'effet de frappe en premier. Donc je retiens l'offre alléchante que tu m'offres, mais j'en ai encore une meilleure. Elle s'appelle Valka. Elle arrive dans le dos de, de Sigvald. D'accord. Donc tes letter prennent des 3 mortels, c'est ça que tu me dis. Bien sûr. Oui. Trois mortels. Très bien. Et donc, phase de corps à corps. Comme j'ai chargé avec la sous justement de, des suppos des crânes, Valka a donc l'effet de frapper en premier. Elle a donc attaqué sur Sigvald avec 5 attaques du 3+, plus. ensuite elle te blesse, sur du 3+, 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. J'ai une sauvegarde à 3, je passe donc à 5. J'entends que 2. Tu as donc 4 points de vie à sauvegarder en protection, s'il te plaît. Allez, 4 ward à 4, il est mort Yes C'est qui la meilleure C'est qui la meilleure Mais c'est qui la meilleure Mais oui Allez, vu que j'étais Sigvald, et j'ai un nouveau point de ligne de sang... Et il aura son propre marqueur de 10 de sang pour se rappeler que c'était Sigval. Ah J'ai refait ma journée là, tu vois. On se posait la question au début. Ouais, Sigval, Valkia. Non mais t'as vu, je fais une charge, je fais 15 d'attaque. Moi j'arrive, BAM T'es pas en forme aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non mais qu'est-ce que tu veux. Ensuite, trêve de plaisanterie. Maintenant que... Sigval, euh, que, Sigval, que Sigval est mort, certes Nous allons pouvoir passer justement aux attaques classiques Donc je vais d'abord faire attaquer mes écarisseurs ici présents. Tu es reine moins 1 Je suis reine moins 1, monsieur, oui Il me reste 12 CP, du coup je vais pour un dépensant en règle Très bien, donc ce qui fait que tu auras un malus de moins 1 quoi qu'il arrive En plus en heure de gloire et donc, c'est parti, nous avons donc d'abord les attaques des écarisseurs, enfin des sanguinaires qui sont montés justement sous les jugernautes, ce qui fait, voyons voir, j'ai deux pas de portée. 1, 2, 3, celui-là il est beaucoup trop loin Donc 1, 2, 3, 4, 5 Écarisseurs qui vont pouvoir attaquer Donc 5 fois 2, 10, plus 1 à l'attaque du champion, 11 Encore une fois, les 6 pour te toucher euh, Feront automatiquement Une blessure mortelle Et vu qu'il me reste un point de commandement Et que c'est ma grande stratégie, je ne vais pas prendre de risque Je vais le dépenser pour te mettre Plus 1 à la touche Enfin pour me mettre plus 1 à la touche Tu as donc pour l'instant Une blessure mortelle Je touche sur du 2 Ensuite, tu as combien de points déjà Tu as 2000 points si je ne m'abuse J'ai 2000 points tout à fait. Tu as 2000 points, j'ai 1980 points. Je vais donc dépenser mon triomphe qui est l'inspiration pour me mettre plus 1 à la blessure sur. Ce qui fait que je vais blesser sur du 2 plus. Vous allez me dire, j'en ai pas eu besoin. Oui, à priori. Du coup, j'ai une sauvegarde à 4, il me met moins 1, je suis en heure de gloire, j'ai ma défense en règle, je suis à une sauvegarde à 3 plus. Tout à fait. points de vie donc de 4 en effet protection protection à 5 5,4 4 supplémentaire reste 2. reste 2 mais je n'ai pas fini car maintenant ce sont les juggernautes qui vont voir attaquer alors là par contre c'est un pas de portée 1 2 3 4 juggernautes qui vont attaquer 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 1 12 euh, sur du de plus non, les 6 ne font pas de blessures mortelles. Je vous vois déjà venir. Ensuite, de nouveau sur du 2+, mais là, il n'y aura pas de rend. Hop, donc tu as tout cela à faire en sauvegarde à 3+, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. 4 qui passe. Ward à 5. Il, il est, est mort. mort. Rien que pour la peine, tu vois, je vais... Doubler, parce que ça ne sert à rien. Mais je vais le doubler quand même, ce petit crâne, pour dire, celui-là, il a valait la peine. Ouf Ah, il pique ce tour. Mais euh, j'étais pas bien, hein, J'étais pas bien. C'est à mon tour, en effet. Je vais activer mes Simbaresh Twin Souls, qui vont taper, hein, comme tout à l'heure, dans nos amis, les gros costauds du milieu. Cette fois en prenant une attaque en règle pour contrer le moins 1 du buveur. Et je n'ai plus de point de commandement donc je ne peux plus me faire encore un point de solaire en plus. Je touche sur du 3+. Plus. Je blesse sur du 4. Cela va te faire 6 save à moins 1. 6 save à moins 1, d'accord. D'accord. Donc, 6 save à 4 ou plus. 1, 2, 3, 4, raté. Ouf, 8 points de vie. Non, mais tu tapais sur mes, sur mes boules dryers, on est d'accord hein mm, Pas du tout. Ah, d'accord, ça part. Alors, 8 points de vie, de nouveau, la règle s'active ce sont des sangliers. Ils vont pouvoir faire justement des blessures mentales pour les morts. Et donc, entre-temps, je vais lancer 3D et sur un 5 plus, ce sera une blessure mentale. Rien du tout. Cette fois-ci, je vais activer. Hop le moins une attaque, tout à fait. Donc 1, 2, 3 attaques. 1, ce sera avec un, une blessure mortelle pour l'instant. Ce sera sur du 3 ⁇ Pour 3, sauvegarde à moins 1, s'il te plaît. 3, sauvegarde à 5. Et donc tu auras 4 protections à faire, s'il te plaît. 4 protections à 5. 4 points de vie, ça fera 2, 2 morts qui vont tout de suite retaper en partant. Sur du 3+, sur du 4+, 2 save de nouveau à moins 1. Sauvegardé. Alors, je vais activer les Blue Warriors ici présents. Cette fois-ci, j'ai toujours plus 1 à la touche. Euh, ce qui me fait 1, 2, 3, 4 attaques. Euh, c'est le champion, c'est le champion. Euh, 1, 2, 3, 4, 5 attaques sur du 2+. Hop, sur du 4+, plus. une seule sauvegarde à moins 1, s'il te plaît. C'est tanké. Sachant que, il est vrai, je l'ai oublié au premier tour, mais cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier, le buveur de sang en plus, avec son attitude de mettre un malus de moins 1 à la touche, je vais lancer un dé sur un 4+, plus. les unités ennemies à 8 pas vont se prendre des 3 blessures mortelles. Oui, pour une blessure mortelle sur ces 6 barèches. 5+, c'est tanké. Très bien. Comme quoi, c'est si barèche, euh, depuis tout à l'heure. Plus tanky qu'il n'y paraisse, <rire> C'est de la qualité, hein, monsieur, ça il y a rien à redire. Donc, du coup, voyons voir pour la phase de déroute. Tu m'as fait euh, de nouveau 3 morts avec mes euh, Reapers. Je vais donc faire mon test de déroute, qui est réussi. Et ensuite, pour les Blue Warriors, il ne s'est rien passé. Ce qui fait que, de nouveau, j'ai mon objectif. Mais là, ça ne compte pas de point de victoire pour ce tour-ci. Euh, C'est vraiment plus que j'avais mon point de commandement hop, de mon général. Il enfin, faut pas l'oublier hein, de temps en temps. <rire> euh, mais par contre, j'ai réussi, <coughs> contrairement ta à toi, ma tactique de bataille, ce qui fait que je marque deux points à la suite de ce round de 2. Initiative, Initiative. Du tour numéro 3. C'est parti. Allons-y. 4, 5. 5. Oui, <rire> je vais le garder <rire> Du coup, j'ai décidé de prendre euh, l'initiative au tour 3. Comme par hasard. Comme par hasard. <rire> Mais j'ai quand même mon pouvoir de Godseeker de pouvoir déplacer des 3 unités. Une seule, ça ne changera pas. De, des 6, ça sera mes Slangor. Action héroïque. Euh, mon cher et grand euh, Lord of Fubris va déclarer son heure de gloire. Parce que c'est l'heure d'y aller. Et de mon côté... Et ce sera au tour du Général, le Slotter Priest, de déclarer aussi son heure de gloire. Ma tactique de bataille sera œil pour œil. Mon Warshrine va tenter la prière pour charger à 3d6 sur le Lord of Fubris. Ça fonctionne. Ensuite, de mon côté, je vais enfin pouvoir utiliser un peu ma dîme de sang. Donc je vais utiliser le premier palier qui va pouvoir me faire, euh, faire avancer des 3 unités de corps, d'un des six chacun. Donc ces trois unités seront Valkia, ce sera aussi le buveur de sang, ainsi que les sanguinaires. Donc Valkia va faire un mouvement de 6, ensuite le buveur de sang, lui, va faire un mouvement de 6, tandis que les, écarisseurs, enfin, les sanguinaires pardon, vont faire un mouvement de 3. Pour mon point de dîme de sang Valkia s'est ramené en face des fins pour un truc qui met un peu euh, mettre en difficulté son mouvement et ses charges en tout cas il doit réfléchir un peu plus le buveur de sang est venu se rapprocher faire le gros garde du corps justement de mes deux petits personnages tandis que les, les sanguinaires ont fait leur mouvement de trois pas pour se rapprocher un peu plus de l'objectif phase de mouvement <rire> ouais. fin de la phase de mouvement j'ai tout avancé pour essayer de conquérir son point parce que si j'arrive à le reprendre ce tour ci, c'est la victoire, et en l'occurrence il y a de l'avance sur les tactiques, donc c'est ma solution pour gagner. A la suite de mes des mouvements, mon cher ami Morgoth a euh, fait un redéploiement sur ses Bloodletters en toute logique, pour ramener plus de monde sur l'objectif. Du coup, phase de tir, mes archers vont, comme tout à l'heure, tirer un peu partout, pour essayer de répandre la dépravation que Morgoth ne veut pas depuis tout à l'heure. Deux des archers vont tirer dans les Warriors, deux des archers dans les que le reaper, reaper excusez-moi. Et le reste va partir dans les Blue Letters qui sont si gentiment déplacés pas très loin. Oh, donc. Je vais utiliser un CP pour avoir une attaque en règle. Mm -hmm. Et c'est parti. Dans les Blood Warrior, sur du 2+, sur du 3+, une seule save, à moins 1. Raté. Je te propose un D6. Non. <rire> D3 mortels. Deux mortels. Ah là, là Ensuite, dans les Skull Reaper. Tout qui touche. Blesse à 3. 3 save à moins 1. J'arrive. Je t'en prie. 3 save à moins 1. Un. Une ratée. Et avant que tu me poses la question, c'est à non. Un... Ah bah d'accord. Bon, bah Je te propose une mortelle supplémentaire. Bon, un mort. Ah. Un point dit et une mortelle. Et ensuite, les 6 qui vont tirer dans le chef, dans les bloods sur du 2 ⁇ sur du 3 ⁇ ça te fait... 3, 4, 5, Beaucoup. C'est 8, ça va moins 1. Donc, 8, ça va à 6. Non, maîtresse d'aider là, c'est bon. Alors, voyons voir. Euh, 5-1, ça fait 6, mais ça ne compte pas. Euh, comment vous dire ah, Tu me les proposes pas là pour le coup, là les dits de Ça relations. fait 4 morts, c'est ça Bah oui, là ça fera donc 1, 2, 3 et 4, vu que je n'ai pas le droit à ma protection de 5, vu que j'ai moins une unité qui est à 8 pas ou moins. Phase de charge. On est parti, on y va. Le Lord of Fubris va faire sa charge à 3d6. Ouf Et du coup, c'est une charge à 17. Vous doutiez de l'intérêt de l'hôtel chez Slanesh Chose importante. Euh, là, c'est pas mal. Mon général a le trait Speed Chaser, qui va me faire lancer du coup 17 dés. Et sur chaque 4 plus, ça fera une mortelle. Enfin, on va aller là sans engager Valkia. Ok. Et du coup, nous allons lancer 17 dés. <rire> dans les Blood Warriors. 17. 4 plus C'est beau quand même. Hein. C'est beau. J'ai l'impression de jouer au gore. Charge buff <rire> Et du coup, ça fera 5, 9 mortels, s'il te plaît. Oui, oui donc c'est surtout combien de morts, hein, surtout à ce, ce niveau-là Je pense qu'ils sont morts. Et oui, sachant qu'ils sont morts. Et en effet, le sanglier, ce n'est que pour les attaques de, euh, mêlée. de mêlée. Ça ne compte pas pour la charge. Donc, un point de de sang supplémentaire. J'ai gagné un point de dilution, Faut se dire ça. On va tenter de faire charger les démonettes. C'est parti. Charge à 5. Euh, raté. Donc la... c'est raté et je n'ai pas <rire> le CP Ah oh voilà là là là. On va tenter d'y aller avec euh, nos amis les Slan Charge à 6. Ça par contre... On y est parce qu'il y a un joli tremplin juste devant. Charge suivante. Les fines Charge à 10. On a besoin de mettre du nombre. Je vais tenter d'y aller avec les archers. Même s'ils ont tiré Même s'ils ont tiré. Et tu n'as pas fait 3 Ils n'ont pas couru, ils ont juste fait 6 de mouvement. C'est pas assez. Est-ce que je suis entièrement dans les 12 de mon héros Oui, j'ai une relance. C'est un doublasse et ils ont décidé de ne pas y aller. Je ferai après le tir de contrecharge. Je comprends. Tir de contrecharge de mon buveur de sang sur Teffins. Donc ce sera sur du 4. de touches. Sur du 3. Deux save à moins 1, s'il te plaît. Deux save à moins 1. Moi je veux 2D3. Une, deux, trois points de vie. Un mort. Un mort. Face de corps à corps, on va engager directement avec les gore qui vont dire que c'est l'horreur de... <rire> Folie furieuse. L'horreur de L'excès de violence. <rire> le concept, c'est qu'en fait, ils vont taper et ensuite, ils auront le droit à une nouvelle activation en fight last. Voilà. Et du coup, je vais utiliser le dernier CP que j'ai pour leur donner plus 1 à la touche. Pour contrer le moins 1 que tu me donnes si gentiment. Ah bah. Du coup, celui-ci... Va mettre ses attaques de mêlée dans euh, notre ami le prêtre. Mmh. Celui-ci étant éligible n'ira que dans les skulls et celui-ci ira dans le bouddh. Très bien. Commençons par notre ami qui est sur le prêtre. C'est sur du 4 plus. que je me suis mis le plus 1. Ça blesse sur du 3 plus. Tu as de combien Moins 1. Moins 1. Du coup, je vais. Me donner le plus 1 save. Et quand ça vu que je suis sur mon ordre de war, j'ai une save à 4. Oh, c'est beau. C'est magnifique. <rire> Ce ça spectacle fera... vous est offert par corde Alors là, c'est beau. 4 points de vie, du coup. 4 points de vie Il lui en reste encore 2. Ça va. Les skull C'est sur du 4, puces. une seule. Sur du 3, rien du tout. Et ensuite celui sur le bout de l'éther, sur du 4, sur euh, du 3. Sur qui t'as fait déjà D'ailleurs, je note que du coup, pour le Settle Priest, ah non, et des débravations, on en a pas oh besoin. Oh non, non, pour ah l'instant, ah ça euh... ira très très bien. Ah oui, oui, oui. oui hein. Moins 1, donc du coup, à 6. Raté. Et du coup, ça fait 6 points de vie dans ton Blue Letter. Oh, ça me fait un point de vie 200 enfin, bon, Moi, je réfléchis comme ça, là. En l'occurrence, je viens de lui retirer en tout et pour tout avec cette unité 6 points de vie. 2 sur le Blue Letter, on ne peut pas titrer ce qui est en supplément, alors que ça n'existe pas. Et 4 sur le prêtre. Je passe donc à 13 points de dépravation et gagne l'effet d'avoir moins 1 pour me faire toucher au corps à corps. C'est beau, quand même. Hein. C'est bon, hein, c'est la neige qui s'amuse. Hein. Mais t'en fais pas Corne a du répondant là aussi. Car je vais activer, voyons voir, j'ai le choix entre Valkia et euh, mon petit Sotoplist. Of je vais activer plutôt euh, Valkia. Donc 1, 2, 3, 4, 5 attaques sur du 4 plus. <rire> tu as euh, oui, moins 2 pour me toucher, mais c'est pour ça que tu oh as le moins 2. Magnifique. Ah, mais si tu, si tu veux, je relance. Hein. Et moins 1 pour me blesser. Et moins 1 pour blesser, nananaire. Bah tiens Et tout de suite, là, encore une fois, il y a des dégradations, on les voit plus Ah bah dis donc, décidément, hein Tu es dégâts combien Non mais je t'ai pas laissé, sinon je suis dégâts deux. Non, non. <rire> <Et bien sûr. rire> En fait, il peut, il peut, il peut <rire> pas me tuer, en fait A <rire> mon tour de m'activer. Oui. Je vais activer le Fiend, qui est tout seul, sans amis, Et qui se sent si seul. Toutes les attaques vont partir dans le prêtre. Ah bon Oui. J'ai as moins 1 à la touche. J'ai moins 1 à la touche. C'est sur du 4+. C'est sur du 3+. Plus. Une seule, moins 1. Un. Une save va moins 1. <rire> dégâts d 3. Ah bah alors là, vous des 3 dégâts Eh bien, sache qu'il est engagé par Gure. Eh bien, vas-y, reviens à la vie. Je reviens à la vie devant vos édebates. Il revient. Avec 2 PV. Voilà. Il n'a pas bougé. D'accord. Il a fait. Du coup, la suite des attaques ne se passe pas. La ritualiste, vous la verrez pas beaucoup au corps à corps. À moins que vous la turbo booster Mais nous allons voir ça ensemble. Plus 1, moins 1. Je touche sur du 3. Une touche. Je blesse sur du 3. Je blesse. Une save à moins 2. J'ai plus de save. Je te fais décider. Gars. Comme quoi il faut booster la ritualiste. Ça va faire 2, ça va faire 5 et un point de vie de plus ici. On va activer euh, mes amis les Simbarèches. C'est parti, ils ont moins 1 pour toucher du coup. Ils sont 5, tout part dans les Skull Reaper. C'est sur du 4. C'est sur du 4 plus. Oh oh. 2 save. 1 moins 1, s'il te plaît. 2 save. Raté. 4 points de vie. Sur un 5, plus, la blessure mentale. C'est bon. Et du coup, je peux choisir une T à 3 pas. Je vais le faire sur les Sangor. Enfin, euh, ouais. Hop, il me repère un point de vie. A ton tour de tactier. Que deux attaques. T'as vu, hein, enfin, c'est sympa quand même, hein, Corne. À ce chez corne. Euh, je mets toutes les attaques justement sur les Slangor. Euh, J'ai plus un, moins un pour la touche. Tout à fait. Donc ça passe. Euh, je suis en de gloire, sur du 2+. Tu as deux save à moins 2, s'il te plaît. Deux save à moins 2, je n'ai plus rien, c'est ces dégâts. Euh, deux. Donc ça te fait 4 points de vie en moins. Tout à fait. Le land de furis. J'ai cinq attaques qui touchent sur du 3 normalement, donc sur du 4. Hop, qui vont blesser à un de plus, moins 1 ça va garder. Ensuite, le Skull Reaper va euh, attaquer justement les euh, Stangor donc j'ai moins 1, donc encore une fois, les 6 pour toucher font de la blessure mortelle, j'ai plus 1, un, moins 1. Un. Euh, une blessure mortelle sur le gore qui fait deux touches euh, mm -hmm. et je ne sais à combien de passes que tu me fais moins un touché blessé à 3 pouces 3 pouces oh euh, du coup lui aussi il oui mais j'avais fait de bons de bon, c'est pas moins un, toucher, moins un touché moins blessé sur c'est seulement sur le fiends ah, quand que tu, tu le fais que, sur, oui, le le c est, c est que sur lui ouais. ça marche je voulais pas te, te te douiller à ce niveau là donc ça passe une blessure mortelle trois touches pour euh, 3 save à moins 1, s'il te plaît, sur tes euh, slingers. 3 save à 6. Donc 3 points de vie. Et 1 point de vie en plus par le, la blessure mentale du 6. Ouf, c'est toujours celui-ci. Ok. Et maintenant, l'attaque scélérate qui touche. Qui touche ou qui ne touche pas. Ah si, j'ai plus 1 à touche, ça passe. Qui blesse une save à moins 1. À 6, c'est trop Oh Sinon, ça aurait été d 3 dégâts, ça aurait été beau. Merveilleux, magnifique. Du coup, ils vont se réactiver, vu qu'ils sont en fight last. On va essayer de tuer le ritualiste. Du coup, 5 attaques sur du 4+. J'ai le plus 1 qui blesse à 3. Une seule save, moins 1. à 6. Non. 2 dégâts. 2 dégâts. Il reste donc 3 points de vie. Il reste donc 3 points de vie. J'ai refait deux dégâts supplémentaires, ce qui se rajoute à mon stack de points. Et du coup, je passe à 15 points de dépravation. Phase de déroute, le Slangor s'en va vers d'autres cieux. Salut l'ami Qui comptera pour un point de ligne de sang. Et tandis que, justement, le chef Skull Reaper, il survit tant bien que mal. Résultat des courses. Je compte pour 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, toi tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Je garde toujours l'objectif Tout à fait Et en termes de tactique de bataille euh, bah J'ai raté encore mon avis pour lui Ah non, je l'ai réussi, j'ai eu tes letter. Non Si je fais un triple schif <rire> Vous voyez le sourire qui a été au... Ah merde Du coup on est à 2, 2 et donc c'est parti pour ce tour numéro 3 des lames de corne, où je vais prendre comme tactique de bataille, œil pour œil, parce que je vois pas pourquoi toi, Sanef, tu devrais t'amuser à ce niveau-là, on peut montrer que nous aussi on sait s'amuser. Et surtout, on va pouvoir se faire plaisir à élaguer un peu tout ça. Donc tout d'abord, phase des héros, je vais justement faire en sorte de balancer mes prières. Donc tout d'abord, le list ici présent va faire le sang bouillant sur le... Tu ne fais pas d'action héroïque ah si, l'action héroïque, excuse-moi, ce sera l'heure de gloire de Valkyrie. Sachant que, euh, je le précise tout de suite, ma grande stratégie est qu'on m'apporte un crâne de valeur. Ce qui fait un euh, Balek ici présent a donc désigné un de ses héros, c'est-à-dire le Lord of Hubris, et donc ma tactique, ma grande stratégie, est d'éliminer le Lord du Fébris, et que moi, mon général, reste encore en vie. C'est pas gagné. Du coup, pour ma part, action héroïque, euh, mon héros va décider de reprendre une phase de combat. À cette phase du coup on va pin du coup il va taper sur ton skull reaper c'est parti sur du 4 plus vu que j'ai toujours le moins 1 ou alors c'est que en phase de combat non non c'est euh... 3 plus 4 save 1 moins 1 s'il te plaît ça non c'est un point de deep 200 <rire> bah dis donc à moins 1 c'est ça mm -hmm. sachant qu'en plus comme c'est mon tour je n'ai plus ma petite protection du coup il est mort Donc revenons un peu à nos moutons, ou plutôt à nos bêtes de slanesh à ce niveau-là. Je vais donc faire mon sang bouillant, qui passe, pour faire des blessures mortelles. 5 blessures mortelles sur... Voilà, encore un point de dîme de sang. J'en suis à 7, et je ne vous cache pas que là je regrette de ne pas avoir ramené un autre pêleur de sang. Mais c'est pas grave, hein. à force, on va y arriver. Hein. De toute façon, c'est 10 hein, pour, pour l'invoquer. Alors, maintenant que cela est fait, j'ai encore une autre prière à faire, justement, avec mon Priest. Et ce qu'il va faire, justement, c'est de faire un mouvement supplémentaire pour mon buveur de sang. Qui réussit. Ensuite, avec autant de points de team de sang, je vais utiliser encore une fois pour de digne de sang faire bouger trois unités de d6 chacun donc mes trois unités ce seront justement les écarisseurs ensuite je ne peux pas le faire pour mon euh, pour les unités qui sont engagées à trois pas donc là le rétaliste restera bloqué quoi qu'il arrive pareil pour mon centrepriste et pareil pour valkia donc ce qui veut dire que je peux surtout faire bouger et le buveur de sang mais surtout les écarisseurs donc ça sera retrouve les écarisseurs qui vont faire un mouvement de 6 ceci ne cocupe pas encore ma phase des héros puisque j'ai toujours ma ritualiste. La ritualiste a le, la peau des reins ou justement le boombind, pour faire justement avancer les unités vers moi. Comment vous dire que j'ai une petite unité d'archer qui se demande qu'est-ce qu'elle fait là J'ai envie de dire, on va lui faire les présentations. Hein. Alors, c'est à portée. Alors, elle avancerait de vipa vers moi. Déjà, le sort, enfin, la prière réussi. Donc, ce qui fait que les archers euh, édonites vont avancer de 8 pas vers moi, vers le chemin le plus proche de Maritaliste. Ceci clôture donc ma phase des héros. Nous nous retrouvons donc à la phase de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement de mes petites lames. Ce qui s'est passé, ce sont les écarisseurs qui ont profité de leur élan pour se rapprocher de ces deux packs le buveur de sang en plus de son mouvement gratuit à la phase des héros a pu refaire un autre mouvement pour se mettre à portée. et maintenant que la phase de mouvement est terminée, puisque le reste est engagé quoi qu'il arrive, je vais faire la phase de tir pardon, la phase de tir va être simple comme tout, j'ai 4 tirs de fouet que je vais faire sur les archers je touche sur du 3, c'est beau, c'est merveilleux. À moins 1. À moins 1. À moins 1 Ah bah oui, c'est vrai. La dépravation. Bah comme quoi, encore une fois, on vous prouve que bah voilà, corne ne tire pas. Voilà. <rire> si, en contrecharge, avec un canon à crâne pour buter des bêtes de slanesh. Voilà, je vous ai donné l'indication comme quoi corne tirait. Mais par contre, au corps à corps, ça, c'est un plaisir. Bon, vous l'attendiez, oui, on va la faire, je vais la faire, les phases de charge. Le buvant de sang va charger. Il charge bien comme il faut. Donc, il charge à 7. Il va sous-tour se faire plaisir en mode bonjour. Je vais contre-tirer. Bizarre, bizarre. C'est sur du 4+, du coup, vu que j'ai le moins 1. C'est stat, a priori. Ça a l'air pas trop mal, hmm. T Hop, Hop. Si. Et ensuite, on va blesser sur du 3 plus. Je vais te aider Attends, bouge pas. 3 plus, tu m'as dit Oui, tout à fait. Rien de moins 1. Rien de moins 1. Très bien. Donc, ça va 4 qui passe à 5. Voyons voir, je perds 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Il a encore son premier palier. Il est vénère. Je te propose 4D. Ça fait quoi déjà le deuxième palier euh... Ah oui, les 6 euh, qui font Et les des... Les 6 à la touche font des mortels, en plus. Oh, oh, oh, c'est tentant. T'es à 15. Non, mais... Non, mais... <rire> Même les corneux je voulais savoir. Là, là, là c'est le buveur, <rire> la chaude. Ah. Ah, je les accepte. Ah, Vas-y, je les accepte, ça me fait plaisir. 10, on serait qu'à 14 15. 15, j'étais à, 15, euh, à 15, je suis à 30 donc j'ai débloqué le deuxième palier et il me manque 6 points pour avoir la ward à 5 sur toute l'armée. Ne regardez pas comme ça, hein. Vous aurez fait la même chose à ma, à ma place. <rire> Alors, hein, j'étais trop loin du coup pour faire l'aptitude du buveur de sang pour faire la charge à 3 D6, donc ça sera une charge à 2 D6 avec les écarisseurs. qui est largement faisable à ce niveau-là. Et surtout, ça va être les petites touches d'impact. Vous les voulez Bah, les voilà. Hop, je vais juste éviter de me retrouver à trois pas de ville des monnettes. Hop. Une. Deux. Il yeah. y la bannière 3. Le mouvement 8 euh, me permet d'aller jusqu'ici. Hop. C'est juste pour faire maximiser les touches d'impact. Voilà. Donc, j'aurai. Deux écarisseurs qui vont faire les touches d'impact dans ton unité d'archers. Mmh. Et deux autres écarisseurs qui vont le faire sur tes cibarraches. Mmh. Alors, les deux écarisseurs sur tes archers. Tu as donc quatre blessures, euh, tu as deux blessures mortelles, pardon, excuse-moi, mmh. que tu ne peux pas annuler à cause du euh, buveur de sang. Et ensuite, de nouveau, les deux écarisseurs qui vont attaquer là-dedans. De nouveau, deux blessures mortelles sur tes barèches qui n'ont pas le droit au Sagarna vulnérable. Ça prend un mort. Euh, tu as combien de points de vie avec ton 5 Lord points de vie. Tu, tu as 5 points de vie avec ton Lord. Très bien. Eh bien écoute, je vais le piétiner. Ah si, ça passe. Puisque ça 3 plus. plus. Oui, tout à, tout à fait. Donc pour 2 points de vie. Ward à 4. Tu n'as pas de Ward. Ah oui, c'est vrai que les allurent. Équipé de Argaf, la reine des lames. Le buveur va faire son petit mouvement. Alors, j'ai 8 attaques de base et je suis toujours sur mon profil le plus haut, donc ces 4 attaques, je vais en faire, il te reste 3 points de vie, c'est ça Tout à fait. Je vais en faire 4 sur le Lord et 4 autres sur les Cibarèches. Ouais. Tu as moins une attaque sur chacun de ton profil. Pas de souci. Donc, je vais faire 4 attaques sur le Lord et 3 attaques sur les Sibarèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre plus 1 à la touche. Ça, j'annulerai tes malus. Donc, sur les Sibarèches. Tout touche. Ah oui. Oui, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, bah voilà. Non, mais ça arrive, je lui laisse une chance, vous comprenez. Euh, une save en moins 2. Une save en moins 2, save en 6 non, pour des 3, 2. Et ben du coup, euh... il va mourir, mais il va taper en mourant. On va euh, du coup décider de prendre. Euh... Il n'a pas euh, enragé par. Euh, par. Euh... Gur Je lui cru que tu me parlais de ici. <rire> non, non, je te faisais attaque sur lui. Ah Donc il n'avait même pas de sauvegarde. Euh, enragé par Gur, 3, oui Et il revient avec 2 points point 10. 10. Très bien. Et eh bien ensuite, des 3 attaques sur Sibareche. 3 touches. Non mais là. <rire> Pas grave. 2 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. 6. Non. Pour 2 des 3. 1, 2, 3, 4. Ça fera 2 morts. Donc du coup, ils pourront attaquer. Ils pourront attaquer. Euh, du coup, on est parti. 4 attaques. De 5. Il y a le chef dedans. Sur. Tu du... as moins 1 toucher, euh, ouais. 4 ⁇ Sur du 4 ⁇ 1 à moins 1. 1 un. à moins 1, 1 à 6. Rappelez 2 dégâts, 2 PV. Il lui reste 1 PV. A toi maintenant d'activer l'unité. Tout à fait. Je vais activer mon lord. Qui va pile in pour reculer de manière à ne plus être dans les trois de valkia Très bien. Et on va tout mettre dans ce bon gros démon. C'est sur du 4. C'est sur du 3. Une seule à moins 1. À moins 1. À 5 du coup. Raté. Deux dégâts. Deux dégâts. Du coup, il passera sur son autre tableau. Il restera donc 9 points de vie. Tout à fait alors maintenant je vais activer mes écarisseurs bonjour non je vous ai vu non voilà c'était une magnifique activation donc l'écarisseur ici présent vu qu'il te reste 2 points de vie va mettre ses attaques sur ton lord et les pareil pour les attaques de de de Jules garnote merci beaucoup Franck heureusement que tu es là euh, et tout le reste sur tes archers. Alors, d'abord, l'attaque sur ton lord, une seule touche, qui blesse, une seule moins 1, s'il te plaît. À 6, non, raté. Ensuite, l'attaque du. Pardon, Juggernaut, deux touches, qui blesse, deux seules normal. normales. Et le dernier point de vue qui porte. Ensuite. Attaque des écarisseurs, dont le chef. 1, 3, 4, 5. Pas de 6. Euh, pas de malus. Ah si, malus, ça la touche, donc voilà, c'était beau. Ensuite, nous avons les attaques des juggernautes. Qui touchent 4 fois. Qui blessent une de 3 save normales, s'il te plaît, sur tes archers save normal dans les archers euh, hop, sur le 6 non il bien a 3 morts nous allons activer les euh, simbaresh comme ceci et on va tout mettre dans euh, les écarisseurs. c'est parti moins un à la touche oui une mortelle déjà en plus et pas de blessure, juste une mortelle. Tu vois que c'est bien de toucher sur du 6 c'est de faire du sur mortelle. Tout à hein fait. Euh, donc sur les décarreurs, c'est bien ça Tout à fait. Très bien. Donc celui-ci n'aura plus que 4 points de vie. Euh, alors, est-ce que mon subtle priest est à portée J'ai un doute. Non. Enfin, encore que. Hop. La précision. Alors, mmh. il y serait, -y. mais je ne vous cache pas qu'il est bien là, donc il ne va pas avancer plus. Que... Il faut que tu es engagé. Je suis engagé, mais je ne vais pas m'amuser à pas. le perdre bêtement. Euh... Il s'active et reste sur place. Voilà. On va activer par les contre... Autres, ah, elle, par contre, la ritualiste, elle, elle peut euh... peut-être. Peut Avec à ce niveau-là, euh... oui, c'est un oui. Vu que justement, ce sera en ligne droite, mmh. les trois pas. Eh bien, écoute, faisons-nous plaisir. Hein. T'as pas réussi à avoir une première fois. T'as vu Je vais. Viens. Je reviens, Je viens. Je viens. Je viens. Il me reste un point de vie, mais elle vient quand même. Hop. Pif paf pouf. Hop et hop. Donc sa seule attaque. Qui touche. C'est raté. Voilà. Non mais vous avez déjà vu à quoi elle servait. On n'a pas besoin de faire un excès de violence. Là. Les excès, c'est de son côté. Hein. c'est pas du mien. Vous en faites pas. Les archives vont, Pauline. 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. 1-1. Un, un. Ça va toucher sur du 5. Et bien, il y aura 2 mortels. C'est beau quand même. Et ça va blesser sur du 4. 2 blessures normales. Normal À 3. Un point de vie plus les deux mortels, il en restera donc un point de vie très bien. Et oui, nous arrivons donc à la fin de la phase de corps à corps. Et oui, je sais, vous allez me dire à chaque fois, je l'ai oublié un tour sur deux. Mmh. Les quatre Le sur un 4 plus, il va se prendre des blessures mortelles. En voulez-vous, en voilà. Donc d'abord, sur Tessine, oui, pour. Deux blessures mortelles, donc un signe en moins. Un signe en moins. Hop. Les démonettes ils sont l'hôtelier. Euh, l'hôtel, oui, pour un point de vie, mm -hmm. Mais qui a une protection à six, si je ne m'abuse, vu que c'est l'hôtel du chaos. L'hôtel a une protection à oui. six, tout à fait. Eh ben non. non. Ensuite, les archères. Non. Et les démonettes, oui, pour trois blessures mortelles. Ceci sonne la fin de ma phase de combat. Phase de déroute. Et là, rien à voir. Oui. Tes archères. J'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 5 archers. J'ai une bravoure à 6. Que demander de <rire> 9 euh, De mon côté, je n'ai pas perdu des carisseurs. Là c'est bon. Et t'es Simbaresh. Mais Simbaresh, j'en ai perdu 2. Euh, bah je ne peux pas en perdre, donc c'est bon. Par contre de... les démonettes, c'est comme tes boulettes. Ah, sur le fameux 1. Non. <coughs> non, mais on ne parle pas assez du 1 chez les démons. Voilà. Voilà. Voilà pour que la Fédé 1 pour vous montrer que oui, c'est bien, quand c'est à la phase de déroute. Voilà. <rire> Ceci signe donc la fin de notre fin de ma phase de déroute. Un euh, résultat des courses, j'ai fait œil pour œil, vu que j'ai tué ton Lord of Hubris. Mm -hmm. euh, ce qui fait que je termine mon tour numéro 3 avec 4 points à 2. Initiative pour le round numéro 4. On n'a ici que 5, 2. Et me le choix. J'ai le choix. Et je vais le prendre, ce choix. Aïe. Début de mon tour 4. Alors, en action héroïque. Mais d'ailleurs, avant toute chose, la tactique de bataille. Je vais prendre Ne laisser personne en vie. Donc, une tactique de corne qui me demande d'avoir une unité ici, à trois pas ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies. Il faut qu'à la fin de mon tour, elle ait combattu et qu'il ne reste plus rien à trois pas. Donc ce sera le bueur de sang que je vais choisir pour éliminer le plus possible d'unités, c'est-à-dire aussi bien les Sinbarich, enfin le Sinbarich pour le coup, et les Archers. Donc ça c'est la tactique de bataille. Ensuite, l'action héroïque, hein, mon prêtre va justement tenter de se soigner. Voilà. Non, pas besoin Bah oui, logique imparable, sale gosse Mais du coup, on va continuer par les prières justement. Alors, la prière... Ici, il va lancer le sang bouillant sur le dernier signe Il échoue, mais il peut relancer. Qui réussit pour décibler son mantel. Ciblé sûr. il est mort. Point de dîme de sang. Ouh. Ensuite, il va donner euh, le mouvement supplémentaire. Le mouvement supplémentaire à Valkia. Il ne faut pas l'oublier la petite. Raté. Raté. Bon, voilà. Non, mais on fait ce qu'on peut. On lui laisse encore une chance. Hein. Euh, quoi d'autre Ça, c'était donc la... Ah si, j'ai encore ma ritualiste qui peut faire sa prière. Euh, pour faire avancer soit l'hôtel ou donner <coughs> plus un à la sauvegarde. Il va le donner le plus 1 à la sauvegarde au buveur de sang qui réussit. Et de toute façon, j'ai ta pour relancer. Donc, c'est bon. Et ainsi, on va pouvoir passer, juste après, à la phase de tir. Alors, du coup, nous nous retrouvons à la fin de la phase de mouvement. Il n'y avait que Valkia qui pouvait faire un grand mouvement pour aller chasser l'hôtel, qui a fait un redéploiement de 1. 1. Et pendant ce temps, le Surtout Priest est revenu dans l'hôtel pour festoyer de tous les crânes qu'il a pu amasser au fur et à mesure. Donc, phase de tir, le Buveur de sang, ici présent, va tirer sur les démonettes avec un malus de moins 1. Alors, il touche 3 fois, il fait 2 blessures à moins 1 s'il te plaît, à 6. Donc, 1, 2, 3 dégâts. Touk, touk, touk. Ce qui conclut ma phase de tir. Attends, Attends, il a fait du dégât la phase de tir Oui, semblerait-il. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, non. Alors oui, Corne, quand il fait des dégâts au tir, il le fait bien. Sinon, bah voilà, il faut pas, faut pas se soucier du, du résultat. Donc, phase de corps à corps, action monstrueuse. Il a pas de charge. Alors, si, il charge. C'est sympa, c'est gentil. C'est la fatigue. Hein. Qu'est-ce que vous voulez mmh. La charge de Valkyria. Ben, qui chasse bien la, la, la chasseuse là. Donc, elle va aller directement dire bonjour. Hop, à l'hôtel. Bonjour. Et c'était ma phase de charge. Voilà. Ensuite, les actions monstrueuses. Je ne suis pas vraiment à portée pour te faire quoi que ce soit. Tout à fait. Donc, je, surtout, je vais activer mon unité. Donc, principalement, le buveur de sang. Elle est pas strike first. Euh... Si, comme elle a chargé correct. C'est vraiment la fatigue. Donc. Les 5 attaques de Valkyrie, qui à ah, moins 1, moins qui touche bien, qui va blesser, ah, qui blesse laisse moyen. moyen. Tu rates une 3 <coughs> En effet, je rate 3. Je te propose 3d6. <rire> oh. ah. Non mais c'est la fin, allez vas-y c'est bon, je te les donne. 47. Eh euh, ce qui veut dire que je serais à 37 points de dépravation. Et donc, c'est à combien ton dernier palier C'est à 36 36, ça ouais. Il a atteint son dernier palier. Donc, ça veut dire que euh, bien, tu as 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. C'est une sauvegarde à 4 de base, le shrine. Donc, à 6. Et donc, tu auras uh, 6 protections à 5, du coup, vu qu'il a son dernier point de dépravation. 6, je ne suis pas Zedrin of Slime. Ah, mais t'en as quand même. Pour 5 points de vie. 5 points de vie, celui. Plus celui que j'avais pris tout à l'heure, il en a perdu 6, il en avait 14, il en reste 8. Tu as ton petit marqueur Non mmh. Tiens, je t'en prie, hein, ça fait plaisir. Donc maintenant, activation de nouveau du buveur de sang, qui s'active. Et qui lui dira, ah ah, c'est bien beau, c'est merveilleux. Alors, j'ai 8 attaques. Il me reste 2 points de commandement. Je vais... Je me mettre plus 1 à la touche. Je m'assure encore une fois cette tactique. Tout touche. Euh, J'ai 9 points de vie. Donc ce qui veut dire que je vais blesser sur du 3, et non plus sur du 2. Est-ce que tu veux me tenter quelque chose avec ces dés Je suis gentilhomme. Vous êtes bien bon, vous êtes bien bon, monseigneur. Allez, j'accepte. Allez, 3 des 6 points de dépravation. 5, 7, 8, 9, 10. 10. Et du coup, je passe à, à 47. 47. Et pendant ce temps, euh, ça c'était léger pour euh, blesser. Du coup, tu es en reine moins 1, je suppose Reine moins 2. Moins 2, donc du coup, j'ai plus du tout de sauvegarde. Ciao, bye. bye. Ciao, bye, bye. Et hop. Ah Et donc en effet à l'hôtel l'attaquer. De Je vais aller chercher le profil parce que je ne connais pas par cœur Alors, oui, pour vous excuser, mais il y a des certains moments, certaines figurines, de base, on ne se doute pas qu'il va les utiliser. C'est rare que ça aille se battre. Alors, Surtout quand toi. une Valka fait. Là, là Si subit. Ok, c'est ça. Alors, Alors. Premier profil, on va avoir 4 attaques sur du 3+. Plus. Très bien. Qui blesse à 3. De 2 save à moins 1. 2 save à moins 1. Donc 2 save à 4. Dégâts 2. Dégâts 2. J'ai 2 ward à 5. 2 points de vie. Il en reste 4. Sans suivi de 5 attaques qui vont toucher à 4. blessé à 3. Une seule sans rend. Une seule Oui, une enfin, une sauvegarde à 3, sauvegardée. Parfait. Fin de la phase des héros. Fin, phase des héros, mais non. Toute mon armée est héroïque, ton armée est héroïque. Hein, bien moindre de regret. Non, fin de la phase de corps à corps. Ce qui se passe, bah voilà. Euh, des points de dîme de sang. en voulez-vous, en voilà. C'est offert par corne, il n'y a pas de soucis. Et par sa neige. merci beaucoup à toi. Hein, ce qui fait qu'on n'y a pas de phase de déroute. En tactique de bataille, j'ai donc ne laissé personne en vie, je l'ai réalisé, ce qui fait que je marque 6 points à la fin de ce tour numéro 4. Début de mon tour 4, on n'est pas forcément très bien, mais on va aller chercher des solutions. En l'occurrence, j'ai l'option de faire un désecret de Zerland sur ce terrain qui est en partie dans la zone de déploiement de mon ami Corneux qui m'a gentiment tapé dessus. Il me reste un point de commandement, je vais donc faire un ralliement depuis mon Warshrine qui est totem sur mes démonettes. Ouais. J'en ai perdu 6. Sur du 5, j'en récupère 2. Action eric ce sera de nouveau mon Général qui va tenter de regagner des points de vie. Donc pour 3 points de DIM 200, de je vais lancer 8D. Et sur un 3+, tu te prendras une blessure mortelle, sachant que normalement c'est sur du 5+, mais comme tu utilises as, as une unité qui a une, une caractéristique de blessure de 10 ou plus, tu sera sur du 3+. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Tu auras donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 5 mortels qui vont tanker sur des ward à 6, je repère 4 points de plus Fin de ma phase de mouvement, j'ai 47 points de dépravation, je vais en utiliser 36 pour faire revenir un keeper. Phase de charge, parce que phase de tir, je n'ai pas grand chose à faire. On va quand même tenter d'y aller avec le keeper sur un gros jet. C'est relançable parce que je suis un héros godseeker. Ça Toujours non. pas. Fin du tour. Ah non, quoi que, on a la phase de combat juste avant. Tout haut. fait. Je vais te taper dessus. 4 attaques sur du 3+ du 3 plus une reine moins 1 à 4 raté dégâts 2 dégâts 2 il lui reste donc 2 euh, points de vie très bien et les 4 attaques du petit père en dessous 4 attaques ou oh, d'ailleurs euh, j'ai ma ward à 5 un point de vie. et une blessure supplémentaire sans reine de... alors Dégas sauvegarde à 3 sauvegarde à tour ensuite valkia va dépenser son point de commandement pour se donner la plus 1 la touche. 3, 4 et 1, 5. Ça touche bien. Du coup, ton hôtel, comme il n'est pas édonite, est-ce qu'il a le malus enfin, Est-ce que j'ai le, le, le malus de moi J'ai pas le malus de moins De toute façon, il n'y est plus, parce qu'actuellement, je suis tombé à 11 points. Correct. Et bien, tu auras 1, 2, 3, 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. 4 sauvegardes à moins 2, à 6. Tu prends 6 protections, s'il te plaît. Il est est comme quoi la comète Ouf. Elle aura servi. Je score du coup mon des secrets de ce qui me ramène du coup un score de 4. Initiative du rond numéro 5, c'est le dernier. On n'en peut plus, on va encore, Mais on va encore se battre. Qu'est-ce que ça va donner 1, c'est Stanesh qui a donc la possibilité de choisir Initiative ou pas. Donc, grosso modo, euh, que je ne prenne ou que je ne prenne pas l'initiative, je suis complètement bloqué. Je n'ai plus aucune stratégie à valider. Celle du BT n'étant pas en accord, et c'est pareil, je n'ai plus de champion de galets, donc celles qui sont dans le manuel actuellement ne sont pas faisables. Niveau de l'invocation, il me reste 11 points, je suis complètement bloqué. Euh, donc du coup, ce n'est pas scorable, et à son tour, Morgoth, il suffit de placer une unité sur chacune des objectifs pour remporter la victoire automatiquement et que derrière, en fait, il pourrait, entre guillemets, chasser mon général, etc. Sauf que j'ai énormément de points de dim 200, de donc je pourrais encore une fois utiliser un point pour redéployer des unités par-ci, par-là, puis refaire un redéploiement, vu qu'il s'avancerait. Donc, je, je, je jouerais, entre guillemets, la savonnette, ce qui serait, entre guillemets, pas forcément corneux, mais, tactiquement, ce qui serait le plus louable, ou, surtout, je pourrais, après, me dire, là aussi, ma phase des héros, je fais popper une unité pour, en effet, capturer tous les objectifs et remporter la bataille, puisque dans tous les cas, je ferai ramener à chaque fois mes différentes unités sur les objectifs, et pour dire « Non, tu ne les auras pas mmh, ». Mmh. Totalement d'accord. Et maintenant, nous allons pouvoir passer au débriefing. Bravo, mon cher. Merci, monsieur. Grosse partie. Ouais. J'ai cru que ton château allait casser à un moment. Je sais, mais on va en parler au débriefing. Ne t'en fais pas. Bon. <rire> De retour... Pour ce débriefing, oh combien En fait, on aurait beaucoup de choses à dire. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, ben, déjà, le château qui a tenu, malgré tout. Ouais, je pense que le... Des deux côtés. Ouais, parce que c'est super fort, c'est l'effet du buveur qui donne moins un à la touche. Ouais. j'ai des unités qui saturent beaucoup. Alors, pour toucher, c'est pas ça. Et surtout que derrière, avec tes points de dépravation, j'ai constamment refusé. J'ai pris cher. Et au final, ben, entre guillemets, c'est peut-être ça qui m'a permis de mieux euh, tenir pour éviter justement les malus, etc., etc. Ce que je retiens le plus important de tous, le débat de la Chaos Corp. Qui est le meilleur responsable des ressources humaines entre Tonton, euh, tonton Sissi et Dada Valka. Vas-y, dis-le. C'est un coup dans le dos. Pas oh, non, mais tout de suite. Oh l'histoire ne retiendra pas ça voyons voyons oh, ouais. mais euh, que dire d'autre non mais euh, belle partie surtout que vraiment la pression sur euh, quand on a relu les, le, le, le scénario mm. ah, donc tu peux gagner si tu as les trois objectifs oh. faut penser à la mort subite qu'on avait euh, sur le, le oui avec euh, les quatre objets euh... les quatre objets mm. et euh, celui qu'on avait aussi à une époque sur le, la deuxième version du jeu tu oui, n'avais un objectif dans chacun des camps mm. Et c'est pour ça que même là, mine de rien, le... juste ça, je ne vous cache pas qu'à la caméra, je faisais mon fanfaron mais derrière, je oh, mais en fait, je vais perdre dès le troisième tour. Il faut vraiment bien gérer les choses au fur et à mesure, les activations. Et c'est pour ça que le... ce qui est intéressant justement par rapport à du corn contre du slanesh, c'est qu'il y a beaucoup d'activations, il y a beaucoup d'effets au final qui vont s'annuler, euh, se booster, etc. Et le point du digne de sang qui me permet quand même de revenir peu à peu pour contrebalancer ta vélocité, ou en fait tu peux arriver partout sur le champ de bataille, euh, que moi je ne peux pas forcément faire grand chose pour le contrer juste peut être avancé au fur et à mesure de mes unités, et espérer que les prières passent de temps en temps, etc. Donc, euh... ouais, justement je me suis dit qu'en prenant l'agro assez vite, et en espérant ne pas t'en donner trop de manière à avancer, mmh. non, t'as pas été suffisant. <rire> et encore une <rire> fois, mine de rien, Korn qui va vraiment jouer euh, sur de l'attrition de, euh, de marquer du scoring de tactique, sur route du massacre. <coughs> Vous m'excuserez. Bah, en fait, comme je tue beaucoup, bah, j'ai plus beaucoup de scoring à faire. Et quand tu dois tenir peu à peu les points, tu les comptes chèrement. Surtout qu'avec ce scénario-là. Non, mais ce scénario où le premier tour, tu marques quasiment rien. Avec nous, au secours, quoi. Non, mais euh, en tout cas, c'était une très belle partie. Rien à redire euh, dessus. Les figurines, surtout celles de mon adversaire, elles sont magnifiques comme tout. Le, le on le sent passer. <coughs> encore enfin, une fois vous m'excuserez euh, les tactiques ça à chaque fois nous a demandé de réfléchir au fur et à mesure au placement mm. aux activations etc franchement la, la game rien qu'avant de la commencer avec balek on est à mode. Est de ça, jeux va, jeux. <rire> ça va trop bien déjà c'est le cas où qui s'affrontent le chaos c'est deux dieux qui s'aiment pas qui s'affrontent aussi du euh, rivaux ouais. mais nous moralement on avait déjà gagné avant même de, de jouer qu'on on, on va bien s'éclater moi je lui ai dit s'il si gagne je gagne c'est un excès de violence je suis le dieu des excès, ouais. c'est valide. Excuse-moi, j'avais de des cheveux longs devant, devant mon oreille, quoi J'ai rien entendu... Euh... Excès, excès. Vous, vous, vous me direz en commentaire, <rire> au cas où... Hein... Les seigneurs de guerre, c'est une fin de partie. Merci à nos deux joueurs, merci Morgoth, merci Balek, euh, merci au chaos. C'était un vrai kiff de voir ces deux armées démoniaques sur la table. Euh, J'espère qu'on en verra plein d'autres, de votre part, et peut-être de la vôtre. Euh, si jamais vous avez des questions à poser à nos deux joueurs, ils sont sur notre Discord. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord important. Euh, voilà, c'est des questions sur les listes, sur comment jouer, si vous aviez des voilà, des, des conseils à donner peut-être aussi, je ne sais pas. Euh, en tout cas, voilà, on est là aussi pour, euh, pour pouvoir euh, échanger autour du jeu. Et donc le Discord est là pour ça. Euh, je vous remercie aussi de nous avoir suivis, bien entendu. Si vous voulez nous remercier, vous passez par notre Tipeee euh, pour bah pour nous aider à continuer à faire des, des rapports de bataille de qualité supérieure. Vous pouvez aussi passer par nos liens d'affiliation. MyObiPlace pour des figurines à moins 20%, les meilleurs prix du net. Euh, je vous rappelle que si vous passez par, euh, par, euh, par le lien d'affiliation, vous nous aidez aussi à nous développer. Nos partenaires, partenaire, Wargame pour ses tapis. On avait un superbe tapis, encore une fois, euh, de, de sa part. Et pour des décors de qualité et des accessoires, tous les petits euh, oh, les marqueurs de socle de, socle de Morgoth étaient, euh, venaient de chez MyScenary. Euh, donc voilà, donc merci à nos partenaires de nous aider aussi à continuer. Je vous donne rendez-vous bah, pour un prochain rapport de bataille, pour du live sur Twitch, pour du contenu compétitif sur Team Creative War Games. Tous les liens sont dans la description. On se revoit très bientôt et d'ici là, je vous dis ciao les seigneurs de guerre.